Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce g -Vlog où nous allons parler de game design. Alors je suis très content d'arriver enfin euh, à cette étape, parce que le, le, la création des concepts de jeu et des règles, et euh, fixer les, les trucs et les, les harmoniser, c'est vraiment ce que je préfère faire. C'est pour ça que j'ai envie de faire des jeux. Enfin pour y jouer aussi après, vous, vous, parce que forcément faut voir si ça marche ou pas, mais j'adore faire ça. La semaine dernière, on est arrivé au point où il fallait que je me pose un peu de minutes et que je me dise « bon, ok, euh, maintenant je vais où avec ce que j'ai ?» Normalement, je le fais avant, mais là, c'était euh, pour passer aux travaux pratiques un peu euh, avant même de, de, de mettre quelque chose sur papier. Donc, dans ce Vlog, ce qu'on va voir, c'est un peu mon cheminement de pensée. Ce qui m'a amené à euh, établir euh, ce qui est établi aujourd'hui. Même si, il faut quand même euh, garder en tête qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées. mais Dans les grandes lignes, ça devrait rester comme ça. Donc, qu'est-ce que vous savez déjà du jeu C'est qu'il y aura un petit lapin qui sautera partout en faisant des pirouettes. Alors, cette idée de saut qui ne se contrôle pas, c'est-à-dire, on a l'impulsion du saut et ça va là où, où ça va, sans qu'on puisse vraiment interagir avec euh, la trajectoire, mais qu'on puisse euh, faire des rotations... Ça, c'est euh, une idée que j'ai eue euh, sur un projet d'un autre jeu, euh, qui s'appelle Félicité.exe, euh, que j'ai très envie de faire, mais c'est le travail d'une équipe, c'est pas le travail d'un seul homme. Et euh, vu que ce set de mouvements aurait pas collé, parce qu'il est très très plateforme, et Félicité.exe, il y a de la plateforme, mais c'est plus euh, dans l'esprit Mais je me suis dit, on va extraire cette composante, on va en faire un jeu à part. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment euh, faire un jeu avec un scope un peu plus petit, euh, qui va me prendre moins de temps, moins de ressources, que je, vais, que je vais terminer, je vais tout faire pour le terminer. Donc je me suis dit, euh, voilà, je prends ça et je vais faire un jeu. Et donc je me suis demandé, avec un système de saut comme celui-là, est-ce que je fais un jeu de plateforme C'est évident, mais quel type de jeu de plateforme Parce qu'évidemment, si je mets des subtilités de gameplay, il faut que mon design derrière euh, permette de flatter ses subtilités de gameplay. Autrement dit, s'il peut faire des pirouettes, je dois inciter le joueur à faire des pirouettes. Et donc, naturellement, est venue euh, cette idée de faire des figures, euh, et donc, évidemment, vu qu'on a, enfin, j'ai assez peu de références, euh, à part les jeux de glisse, euh, dans le jeu vidéo, pour faire ça, euh, bah, c'est parti sur euh, mes souvenirs de Tony Hank, euh, de SSX, euh, bah, le tous les jeux de Steven. là Et au final, c'est assez similaire, hein, parce que euh, le lapin, euh, il fait un tour dans un sens, il flippe. Euh, finalement, c'est des mouvements qu'on qu retrouve euh, bah, beaucoup dans le snowboard. Euh, mais en fait, euh, en général, euh, y a... quand on a un objet, les, les, les rotations qu'on a à faire avec cet objet, c'est un peu toutes les mêmes, hein, finalement. Vu que les jeux de glisse ont forcément quelque chose d'un peu esthétique dans leur manière d'apprendre le gameplay, je me suis souvenu, parce qu'il y a euh, Deda, il y a un streamer que j'aime beaucoup, d'ailleurs n'hésitez pas à venir, hein, euh, les, les, le chat est toujours bondé, c'est dur de se faire entendre tellement c'est un streamer populaire, mais il vaut vraiment le coup. Mais il était en train de jouer à Okami, et euh, ça m'a rappelé cet effet satisfaisant, quand Amaterasu, le, le, le, le personnage dans, dans, dans Okami, quand Amaterasu court, elle laisse une traînée de fleurs derrière elle, j'ai toujours trouvé ça super satisfaisant. Je me souviens avoir parcouru la plaine, la première plaine, mais même les autres en fait, à la vitesse max, parce que ça laissait une traînée de fleurs derrière et c'était super satisfaisant. Et le fait que mon personnage soit un lapin, un petit animal à quatre pattes, ça me rappelait un peu ça. Du coup, je me suis dit, ça serait dommage de pas faire quelque chose de similaire. Et c'était à peu près les, les idées que j'avais euh, au début de cette semaine. Donc je vais vous présenter euh, brièvement euh, un peu les, les, les idées mécaniques que je pense incorporer dans le jeu. Néanmoins, n'hésitez pas à venir parcourir le G-Doc, à laisser un commentaire sur le Gdoc doc ou euh, via Twitter, ou sur Discord, sur Arcadia même sur YouTube, parce que euh, ce G-Doc va être un peu plus précis quand même, et au fur et à mesure que les choses vont se préciser aussi pour moi, je vais le, le tenir à jour. Donc quand on explique un jeu, ce qui est bien, c'est d'expliquer comment on fait pour gagner. Quel est le but du jeu Le but du jeu Donc j'ai repensé beaucoup à Tony Hawk, parce que j'y ai joué des centaines d'heures, vraiment, au deux en fait, c'est le seul que j'ai eu, hein. j'ai eu Underground aussi. Mais bon, j'ai plus pensé à Tony Hawk 2, Skater 2, je me suis dit que les objectifs que je propose aux joueurs se devaient d'être euh, aussi volatiles en quelque sorte. C'était pas forcément d'arriver d'un point A à un point B, mais ça pouvait être euh, de faire une mission par-ci, à mais tiens, il y a un truc par-là, à mais explorer, oh il y a un passage secret. Donc je regroupe euh, un peu euh, ces différentes euh, missions en quatre grands axes. Le premier, fleurir la map et faire qu'elle soit jolie. Le deuxième, élaborer un parcours en faisant des sortes de passages un peu obligés. Après, le joueur se débrouille pour faire sa route. Troisième, découvrir la map. Évidemment, on connaît pas la map, on a envie de la, de la découvrir. C'est un objectif en soi, c'est une source de fun l'exploration. Et quatrième, faire du scoring, évidemment. Donc euh, ces quatre grands axes sont décomposés en plusieurs petites euh, manières de, de, de le faire. Par exemple, pour le scoring, ça peut être faire le plus gros combo ou faire le plus gros résultat. Euh, en, fin de, en fin de session, euh, ça peut être un peu du speedrun, arriver au faucon le plus vite possible. En gros, ça termine la map quand on arrive au faucon. Ça permet de coupler les objectifs aussi, on peut et faire du scoring et récupérer des objets sur la map. Donc voilà, ça, ça va être les buts du jeu. Deuxième chose, comment rendre les figures intéressantes C'est les figures Pas très varié ce générique. Bon déjà, chaque figure va représenter un animal. Et en plus de cet animal, les figures vont avoir des éléments. Les éléments, je les ai pris de la cosmologie chinoise. Donc il y a terre, il y a eau, il y a feu, il y a métal, il y a bois. Il y a un système de relation entre ces éléments qui va être très pratique pour la suite. C'est pour ça que que, que j'ai pris ce système-là. Et la manière euh, dont va tourner le petit lapin, c'est ce qui va euh, définir l'animal. Sous certaines conditions, quand une figure est faite sur le bon élément et qu'elle l'est elle-même du bon élément, il va se passer un pouvoir qui va être résolu et qui va améliorer la map. C'est-à-dire qu'il va faire un effet esthétique. Même dans certains cas, si euh, le combo précédent a dépassé un certain stade, euh, le pouvoir va avoir un effet physique. C'est-à-dire que ça va pouvoir faire un bumper, une plateforme, euh, ou des choses plus rigolables. Donc ça, je vais pas l'expliquer plus. Hein, vous allez sur le g -Doc si vous voulez un peu des infos. N'hésitez pas à me faire des retours d'ailleurs. Bon, histoire de ne pas vous laisser comme ça avec ces infos, je vais quand même au moins vous expliquer comment marche le système d'éléments euh, un peu sommairement. Avec la course du lapin. Le lapin, quand il court, il laisse derrière lui une traînée de l'élément euh, auquel il est affilié. Quand il fait une figure, il change ou pas d'élément selon la figure. Chaque élément peut produire un autre élément et peut détruire un autre élément. Ainsi, si j'ai un lapin d'eau qui marche sur du feu, il va éteindre le feu et le feu produit de la terre. Bon, après c'est le, le, le sac des éléments. Mais l'eau c'est faible face à la terre. Donc, il faut faire attention à ne pas revenir sur son chemin en étant du même élément. De la même manière, que si le lapin avait été d'élément feu, il n'aurait pas pu marcher sur un sol d'eau. Si ça arrive, le lapin tombe, il perd son combo, et puis, euh, voilà, il change d'élément. Donc voilà, ça va être comme ça, si on veut naviguer sur tel type d'environnement, il faut choisir le bon élément, et évidemment, le fait de changer les éléments, de faire telle figure de tel élément au-dessus de tel terrain, euh, ça va changer les choses. Ce système de changement d'éléments, il vient aussi de la cosmologie d'ailleurs. Hein, le, le sud qui est représenté vers le haut, c'est le feu. Euh, vers le bas, euh, c'est le nord, c'est l'eau, etc. Et dis donc, Noro, il va ressembler à quoi ton jeu Le statisme Alors cette partie, ça a été euh, un problème, parce que autant faire des euh, systèmes de jeu, euh, j'y arrive bien, Autant les enrober euh, d'une euh, esthétique euh, visuelle, je parle, hein, euh, mettre, euh, trouver une histoire, euh, faire des trucs, ça j'y arrive, mais avoir une identité visuelle, euh, C'est plus compliqué, je suis pas un bon graphiste, je visualise pas les choses de cette manière. Mais il y a deux choses que je voulais. Déjà, je voulais que le jeu soit joli, euh, un peu à la Okami, le côté candy, que rien que le fait de se déplacer ce soit beau. Et deuxièmement, je voulais rappeler cette ambiance euh, 90s des Tony Hawk, de, de la scène skate park, euh, le, le, ce que j'appelle le punk californien, le... qui n'est pas du punk, hein, on est d'accord. Mais Sum 41, Bling 182, là, ces trucs euh, que j'écoute quand personne ne peut en témoigner. Et euh, vu le nom que j'ai choisi, il est temps de vous le présenter. Bunny Ox No Hopper. Euh, vous voyez que le parallèle est très clairement fait. Donc, il me faut un truc dans l'esthétique qui soit... Mi Okami. Les dieux, les fleurs, les éléments. Mi Tony Ox Pro Skater. Le faux point de Lover, euh, les figures. Manche longue sous le t-shirt. Et chemise dragon du marché aussi. Enfin bon... Il fallait que je trouve un moyen pour concilier ça dans un même univers graphique. Et sonore d'ailleurs. Qu'en fait l'histoire c'est que euh, le lapin et le faucon euh, se baladent euh, d'endroit en endroit pour les rendre plus jolis. Ah oui il me fallait un faucon, un bunny hawk. Mais ces endroits sont des tags sur un temple abandonné japonais. Et le fait de faire des figures, de réaliser des missions euh, dans ces tags, dans ces levels, ça va les rendre plus brillants, plus beaux, et du coup ça va euh, faire que les, les tags vont redevenir pimp. A voir si j'y arrive, éventuellement même, ils peuvent changer de couleur et d'apparence légèrement selon les rapports entre les éléments à la fin du niveau. Bon, il faudra voir. Si on se place dans ce genre d'univers, c'est pas très dur de faire des graphismes, on va dire un peu à la Okami, je dis un peu parce qu'il va falloir que je les fasse et euh, je n'aurai les faire qu'un peu et concilier un peu les aplats colorés qu'on qu trouve dans les graffitis. D'ailleurs, j'ai parlé de tag, je parle de graffiti, hein, c'est-à-dire les, les, euh, pas les signatures, mais vraiment les, les fresques urbaines. Pas que je porte un rapport de hiérarchie entre les deux disciplines, hein, mais c'est moins pratique de faire un niveau dans un tag du coup. Côté musique, côté sound design, je pense que ça peut être rigolo de, faire, de prendre des instruments tels que la flûte, la harpe, le tambourin et faire en fait des, des, des arrangements euh, type euh, punk pop quoi, punk californien, qui ont une construction euh, finalement un peu tout le temps la même et, euh, et je pense que ça pourrait rendre très rigolo. Bref, voilà un peu le résultat de ma semaine. Je vous cache pas que c'est euh, ma semaine la moins intensive depuis que je me suis mis à ce projet, mais euh, j'en avais besoin parce mine de rien, j'ai passé un mois à apprendre Unity, à vraiment faire que ça. Que faut, c'est accessible, d'accord, hein, mais c'est quand même dur hein, quand on... Qu on arrive de nulle part. Et puis euh, trois semaines à vraiment euh, me creuser la tête, euh, à faire ceci, cela, euh, un peu à donf. Et cette semaine, euh, ben, j'ai pu rejouer à des jeux. Euh, tuer euh, Yama quelquefois euh, dans Spelunky, ça fait plaisir. Je me suis même réinstallé Sekiro. Enfin bref, ça m'a fait du bien de faire euh, une pause, et finalement, quand on fait euh, quelque chose d'un peu créatif comme ça, on ne peut pas être euh, tout le temps en train de bosser sur un truc. On n'a pas d'objectif euh, super clair. On n'a pas, euh, ah ben tiens, il faut que j'aille là, et puis j'y vais, et chaque pas que je fais m'avance vers euh, ce résultat. Pour donner un exemple, j'ai eu euh, très vite euh, l'idée de mettre des pouvoirs euh, associés aux figures, mais il m'a fallu penser et repenser différents systèmes, euh, revenir dessus, me dire, euh, même après après y avoir travaillé quelques temps, me dire non mais ça va pas, ça colle pas tout à fait, euh, je vais pas faire comme ça, il faut que je le pense autrement. Et du coup c'est fréquent de repartir à zéro. Je pense que le système que j'ai, euh, dans la théorie, il colle bien. Évidemment, euh, les choses ne se passent jamais comme prévu, il va y avoir du changement. Mais je pense que là, on part sur euh, de bonnes bases. Et euh, je suis euh, toujours aussi impatient de voir le jeu avancer. Euh, euh, mine de rien, ça c'est un truc rigolo, hein, mais... Euh, une des choses qui m'a toujours poussé à créer les jeux, c'est l'envie d'y jouer. J'ai les jeux dans ma tête, mais je peux pas y jouer parce qu'ils sont dans ma tête. Et du coup, pour, pour pouvoir y jouer, il faut que je le fasse. Et je suis dans cette dynamique-là, et encore plus depuis que j'ai pensé à tout ça. Maintenant, je vois le lapin en train de marcher sur telle surface et la modifier. Je vois le lapin en train de faire telle figure et créer tel euh, bumper, ou tel qui va servir de plateforme. Je vois le lapin se cracher quand il tombe euh, pas dans le bon angle ou pas euh, sur le bon élément. Bref, je, je le vois plus précisément, et du coup, j'ai envie d'y jouer. J'espère que je vous ai donné un peu aussi l'envie d'y jouer. Pampin et moi, on vous dit à lundi prochain et je vous souhaite plein de bonnes choses.